Je m'appelle Jennifer Gomez, alias Amélita. Euh, J'ai 36 ans, j'habite à Metz en Lorraine, précisément au département de la Moselle. Et donc bah, je suis une joueuse invétérée euh, depuis... Euh, J'ai commencé à peu près à l'âge de 8 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Au niveau compétitif, je joue uniquement au jeu de combat. Euh, donc là, je joue principalement sur Street Fighter V. Euh, mon personnage, c'est Ken master c'est donc le, le rival du personnage principal Ryu euh, bon ils sont ils sont entraînés ensemble mais euh, il y a plus une rivalité un peu fraternelle entre les deux et euh, ce qui me lie au personnage en fait euh, ce que je joue -ri, enfin Ken pardon euh, depuis Street Fighter 2 donc c'était il y a très longtemps déjà et euh, moi ce qui me plaisait dans ce personnage c'était justement qu'il avait confiance en lui et il était très drôle avec un petit toujours le petit sourire en coin et c'est ça qui me en fait, c'est un peu mon opposé, donc moi qui suis un peu plus sur la réserve, etc. Et bon, pour moi, c'était vraiment, je trouvais le personnage qui avait confiance en lui et je trouvais ça très marrant, très, très drôle, donc du coup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors au tout début, j'ai commencé les jeux vidéo vraiment avec la première Nintendo, donc avec un classique euh, Mario, donc j'étais vraiment très plateforme euh, au début. J'ai commencé à jouer aux jeux de combat avec euh, la Super Nintendo. On a eu la Super Nintendo avec mon frère avec vraiment euh, le pack Street Fighter 2, donc forcément, euh, c'est là que j'ai vraiment découvert euh, les jeux de combat et ça m'a toujours plu, donc après de... De génération en génération, à chaque console, il me fallait mon jeu de combat. Mon parcours au niveau de l'eSport, en fait, c'était un peu on va dire, un concours de circonstances, parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais participé à un documentaire euh, sur les personnes en situation de handicap qui jouent aux jeux vidéo. Euh, donc c'était une équipe qui ont fait un tour de France, ils ont rencontré plusieurs joueurs un peu partout en France. Et ensuite, à l'issue de ce tournage, en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer à la Paris Games Week en 2018. Et un des participants au documentaire avait pour projet de créer une équipe e-sport composée uniquement de joueurs en situation de handicap. Et il m'a proposé de l'intégrer. Et c'est comme ça que je suis, suis entré dans le monde de la compétition, on va dire. Et j'ai fait mes premiers tournois à la Gamers Assembly en 2019. Donc 2020 aurait dû être une grosse année pour moi au niveau compétition. J'aurais dû vraiment participer à des tournois auxquels je n'avais jamais participé. Euh, en France et à l'étranger d'ailleurs, donc c'est vraiment euh, beaucoup d'occasions manquées, mais euh, j'espère qu'on pourra se rattraper euh, dans un futur, euh, j'espère pas trop lointain. J'ai intégré euh, l'équipe euh, Unity d'Elios Gaming au mois de mai 2020, donc euh, peut-être la seule chose <rire> positive qui s'est passée en 2020 pour moi. C'est une structure locale, donc ils sont basés ici en Moselle, donc c'est vraiment une, euh, la plus grosse structure euh, qu'on a ici. Au niveau du fonctionnement, ils ont plusieurs pôles, euh, donc on a le pôle équipe e-sport, le pôle euh, formation, donc euh, l'Elios Gaming School, le pôle événementiel de, de jeux, co-gaming racing. Donc voilà, c'est vraiment, euh, il y a plusieurs branches chez Elios Gaming et son équipe e-sport dont, dont je fais partie. Le quotidien, donc s'entraîner en plus de sa vie professionnelle et personnelle, voilà, ça demande c'est sûr une certaine organisation. Ça dépend de mon état de fatigue, forcément de ma journée. Euh, mais les sessions d'entraînement, j'essaie au maximum, ça se passe au moins deux heures, euh, deux heures assez intensives hein, entre, entre les entraînements, les matchs. Il faut savoir aussi analyser ces matchs. Il y a aussi le fait que bah, justement, si je suis trop fatiguée, mais euh, je continue quand même à regarder des vidéos ou des genre de choses, parce qu'il y a quand même du contenu. Euh, à assimiler parce qu'en fait ce qui change beaucoup de la pratique juste loisir c'est vraiment euh, pour moi de m'améliorer niveau technique des rituels avant les tournois j'en ai pas encore j'essaie de me détendre au maximum ce qui aide le plus pour se préparer mentalement et bon même si ça reste toujours difficile pour moi parce que bon forcément j'ai pas eu j'ai pas encore beaucoup d'expérience c'est vraiment euh, d'essayer de garder son calme de respirer euh, Essayer de, de se détendre musculairement. C'est un peu, un peu difficile, mais on, on se prépare pour ça. Euh, je n'ai pas, pas spécialement de coach pour le moment, euh, mais j'espère que ça se fera ça sera à l'avenir. Je ne peux pas <rire> dire vraiment que j'ai une communauté. Déjà, je n'ai pas euh, l'ego nécessaire pour dire ça. Euh, mais euh, honnêtement, bah, moi qui étais très... Euh, très sur la réserve, très discrète. Euh, le fait justement d'être entrée dans la compétition, de me déplacer, de rencontrer d'autres joueurs, euh, ça m'a permis euh, vraiment de, de m'ouvrir plus aux autres. Sans parler de communauté, je sais que j'ai le soutien nécessaire, euh, que ce soit des joueurs euh, ou de, de mes proches ou euh, de mon équipe. Donc, euh, c est, c est, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être bien entouré pour ça. Pour les parents, effectivement, si leur enfant a euh, en une pratique, ils jugent trop intensive, après, c'est à eux de, de, réguler, euh, de réguler. Mais après, ce n'est pas forcément un mal. Il suffit que, que ce soit, on va dire, encadré. Euh, voilà, c'est sûr qu'ils ont peur voilà, de l'échec scolaire, etc. On vérifie que les devoirs sont faits. Bah, par exemple, tu as fait tes devoirs, tu as le droit à une heure de jeu. Voilà, c'est par exemple, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais il ne faut surtout pas voir ça... Enfin, euh, il faut pas que l'enfant voit ça comme une contrainte de devoir faire ses devoirs. Euh, au contraire, c'est de se dire, ben, Justement, il va se dépasser sur ses devoirs pour pouvoir jouer et faire ce qui lui plaît et voilà au maximum l'encourager tout en, tout en leur disant bien que le principal, quand même, c'est l'école, etc. Voilà, c'est le, le job des parents hein, de, mettre, de mettre des règles, mais bon, pas trop strictes non plus, parce qu'il ne faut, faut pas gâcher le plaisir non plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, l'accessibilité au niveau des jeux vidéo. En étant une personne en situation de handicap, ça me touche particulièrement. Et je sais que moi, quand j'ai grandi, il n'y euh, avait pas de solution. Enfin, Ça, ça n'existait pas, on n'en parlait pas. Euh, et là, bon, ces quelques dernières années, je vois que ça, que ça a évolué dans le bon sens. Et euh, j'espère vraiment pouvoir contribuer à ma petite échelle euh, à ce niveau-là. Je veux dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut vraiment qu'on aille qu'on aille de l'avant, qu'on propose le plus de solutions possibles. Même si je sais que c'est pas évident de trouver quelque chose qui puisse correspondre à tous les handicaps. Mais, parce que bon, ça, ça peut être vraiment des cas extrêmement particuliers. Mais essayez au moins de proposer une offre, une offre globale. Donc Je vois qu'au niveau logiciel, maintenant, ça devient quasiment systématique. Je pense que ça doit rentrer maintenant dans le cahier des charges. Et moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au niveau matériel, Donc, que ce soit manette... Euh, surtout parce que moi, je sais personnellement que j'avais, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes euh, à chaque sortie de console. Je me suis dit, euh, j'avais vraiment la question est-ce que je vais pouvoir jouer et, et ça peut être extrêmement frustrant euh, de se dire euh, j'ai envie, mais je ne pourrais peut-être pas. Il y, y a le fait aussi qu'on puisse pas vraiment essayer avant d'acheter. Euh, du coup, il en va de même pour tout ce qui est pour tout ce qui est, euh, ce qui est e sport, c'est le rendre le plus accessible possible. Après, je pense que pour les personnes en situation de handicap, le plus Difficile, déjà, c'est de pouvoir se déplacer euh, parce que dans un premier temps, ça demande souvent, euh, bah, tout dépend du handicap et ça demande aussi d'être accompagné. Donc Il faut avoir euh, un membre de la famille qui soit qui soit disponible. On pourrait réfléchir à des choses comme euh, proposer euh, des aidants sur place. Voilà, Il faudrait qu'il y ait au moins une possibilité qui existe et euh, je pense que ça encouragerait les personnes en situation de handicap à se dire « ben je peux y aller ». Parce que je pense que de même, ils doivent se dire euh, « non, je ne pourrai pas, euh, ça va demander… Euh, » temps et tant de choses, alors que le problème devrait pas être pour eux. Euh, voilà, vraiment l'accompagnement à se déplacer lors de l'événement, euh, sur les setups en tournoi. Je sais qu'au niveau logistique, ça demanderait ça demanderait des efforts, mais pour moi, c'est pas impossible. Il suffit d'y penser et de, de mettre des choses en place. Donc Je suis sur, sur Twitter, sur Instagram, euh, principalement, donc euh, n'hésitez pas, même euh, justement s'il y a des joueurs où, euh, en situation de handicap ou non, si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez des propositions pour améliorer euh, tout ce qui est possible même si moi personnellement je pourrais pas y répondre mais euh, j'essaierai au maximum de, de rediriger parce que je pense que si on arrive à, à concentrer les informations et à les diffuser aux bonnes personnes je pense que ça permettra d'améliorer les choses. Alors moi, ça va être une recommandation très personnelle parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à jouer à Street Fighter en mode euh, compétitif, euh, j'ai trouvé un joueur euh, qui joue le même personnage que moi donc Ken dans Street Fighter 5, et qui est non-voyant. Et je trouve que c'est un joueur vraiment exceptionnel, une personne vraiment, vraiment formidable et qui a donc sa chaîne sur Twitch, il s'appelle Blind Warriors Sven. Il vit aux Pays-Bas, il joue à d'autres jeux également sur sa, chaîne, sur sa chaîne Twitch. Et je trouve que c'est très, très intéressant, c'est une personne très agréable donc si vous avez l'occasion de, de regarder ces streams, euh, n'hésitez pas. Mon discours, c'est vraiment axé autour de l'accessibilité aux jeux vidéo. Et vraiment, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est uniquement pour les autres, parce que le handicap touche vraiment tout le monde. Si ce n'est pas euh, à la naissance ou, euh, ou autre, euh, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc euh, même si on n'est pas concerné, il faut en parler. Il faut euh, essayer de toucher un maximum de monde et en espérant que, que ça changera.